Albert Einstein, j'ai noté une très belle citation d'Albert, hein, on l'appelle Albert. Albert disait, l'imagination est plus importante que la connaissance. Waouh que je suis d'accord avec ça. Nous sommes à une époque où l'automatisation est forte. Beaucoup d'emplois disparaissent, d'autres arrivent. Mais ce qui va faire votre immense valeur sur le marché du travail, c'est votre créativité. Et c'est ça la grosse différence avec ces robots à la con. Tu vois ce que je veux dire Et qui sont très bien parfois, hein? on aime bien. Hein? Mais pensez à cela. Si vous, si vous vraiment voulez faire la différence, développez votre créativité. Quand on est entrepreneur, de l'entrepreneur ou papa-maman qui doit trouver des solutions tous les jours pour sortir de, de la galère, la créativité...